Bonjour à toi, cher spectateur, et quel grand cinéaste que l'on va évoquer aujourd'hui. Effectivement, indéniablement. Euh, parce que ça faisait quand même un bon petit paquet d'années qu'il ne nous avait pas livré de film. Si je ne me plante pas, au moins ben, ça fait euh, au moins 6 ans. Puisque ouais, 6-7 ans, c'est ce que, que j'allais dire. En 2015 qui est sorti euh, Mad Max Fury Road. Ouais. C'est vrai qu'il n'a rien fait ouais. depuis, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Ah bah euh, si, il a, il a fait ça justement. C'est ah, un, oui. fi un film qui me depuis un moment, paraît-il. Ouais. Et donc euh, les sous-sous de euh, Mad Max, euh, enfin, euh, lui a permis de concrétiser ce projet. Qui s'appelle donc 3000 ans à t'attendre, ou 3000 years of longing. Donc de George Miller C'est plus long quand même que 6 ans à attendre. <rire> c'est clair, gros, ça c'est clair. <rire> et alors l'histoire, c'est celle de Alitea, qui est une narratologue, ah. euh, qui va à une conférence, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, je ne me souviens plus où elle va. C'est à Istanbul. À ah, Istanbul, Istanbul c'est ça. Euh, et là-bas, en fait, elle trouve dans une petite échoppe, une petite fiole, mmh. qu'elle trouve particulièrement charmante. Un œil de rossignol. Voilà. Et quand elle la ramène dans sa chambre d'hôtel et qu'elle la nettoie, et eh bien un jean en sort. Ouais. Donc un jean, ou euh, ce qu'on connaît nous comme étant un génie, le génie de la lampe, parce voilà. que là, c'est euh, dans la petite fiole. À la base, c'est euh, une nouvelle qui a été donc, développée et euh, améliorée, et, enfin améliorée en tout cas, qui a été étoffée par euh, George Miller et sa femme. Tout à fait. Au scénario. Et puis pour en parler avec moi, bah, j'ai tout de suite pensé à toi en fait, mon cher Mathieu. Dès qu'il s'agit de parler de très grands cinéastes comme ici George Miller, je me suis tout de suite dit vas-y, il faut que je fasse cette vidéo avec Mathieu. Mmh. Comment vas-tu ça va, ça va. Là, actuellement, j'ai le cœur qui fonctionne bien, parce que sous le peignoir, il y a la magie. Oh, t-shirt voilà. Harry Potter, <rire> euh, c'est la blague. Mais euh, j'espère surtout qu'on va pouvoir euh, dire des choses intéressantes sur ce film-là. Oh, intéressant, je, je ne vois pas quest ce qu'on pourrait dire de non-intéressant, franchement. Mais euh, j'avoue, je dois te dire tout de suite, euh, entre la chèvre, le chou, entre la figue et le raisin, euh, je suis mi-chèvre, mi-raisin. <rire> euh, On va pouvoir euh... discuter de ça aussi. Donc tu l'as très bien résumé, c'est un film que Miller, euh, visiblement, fait distiller tout doucement dans son esprit depuis quand même pas mal d'années. Euh, c'est un long métrage qu'il a mis du temps à faire. Est-ce qu'il a voulu se remettre peut-être de ce qu'il s'est passé avec Mad Max Fury Road Parce que mine de rien, Mad Max Fury Road, ça a quand même été un gros morceau de cinoche qui lui a rapporté pas mal de prix, qui lui a donné une nouvelle place, on va dire, au centre de l'attention à la fois cinéphilique, mais aussi auprès des spectateurs. Parce que c'est bon de rappeler que George Miller a jamais été forcément un cinéaste plus que ça reconnu auprès du public, auprès des cinéphiles, indéniablement, avec les trois Mad Max qui étaient juste avant Mad Max Fury Road, avec Babe le cochon, même si ça reste pour les grands aficionados, et avec quelques longs métrages sortant un petit peu on va dire, de l'ordinaire comme Lorenzo's Oil. Que je n'ai toujours pas vu. T'inquiète pas, je l'ai rattrapé que tout dernièrement, mais honnêtement, c'est un film qui permet de voir à quel point Miller a toujours voulu un petit peu couvrir un champ très large en fait, de thématiques, mm. et, et surtout, en fait, juste de, de parler de l'humain. Mm. Et, et donc, du coup, c'était assez surprenant de le voir se diriger vers, même si ça semblait logique, le cinéma fantastique, parce que là, on va clairement aller chercher des références ben, qui sont mythologiques, qui sont de l'ordre du conte, de la littérature, mais aussi une imagerie qui, voilà, est très orientale. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il euh, parle de Fantastique. Tout puisque, à fait. Bon, il y a le côté euh, Babe, euh, qui est le cochon qui parle. Les sorcières des squeaks. Les sorcières des squeaks, tout effectivement, effectivement. Tout à fait, qui a longtemps été cité comme un de ses films les plus mal aimés auprès du grand public, alors que ça reste quand même une proposition. Bah, en même temps, il faut dire, il n'a pas fait énormément de films. C'est euh, ah, vrai. Il une euh, filmographie, je crois qu'il y a une dizaine de films en tout. Euh, puisque donc il y a les 4 Mad Max, euh, il y a Babe 1 et 2. Euh... Seulement le 2. J'ai vérifié, il n'a pas ah. fait le 1. Ah, Comme enfin, quoi, moi. je crois qu'il a scénarisé le 1, mais il ne l'a pas réalisé. D'accord. Bon. Et Happy Feet, c'est lui. 1 et 2. Ouais. Là, c'est lui, là et là lui donc, qui a fait le 2. Sorcerer Eastwick et Lorenzo's Oil. Hoyle. Euh, et 3000 ans à t'attendre. Je crois qu'on est à, euh, à peine crois. sur 10 films. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est un auteur rare et quand même assez précieux. Parce que. Euh, et comme tu l'as dit, euh, à mon avis, c'était aussi une, une certaine respiration après Mad Max Fury Road puisque euh, Mad Max Fury Road, c'était quand même un dispositif euh, qui était très long à mettre en place. Puisque là, par contre, c'est un ensemble de petits dispositifs qui sont beaucoup plus simples euh, dans leur mise en scène, mais euh, quand même bien faites, hein, je tiens à le préciser. Eh bien, je me tourne tout de suite vers toi, Mathieu. Qu'as-tu pensé, donc, de 3000 ans à t'attendre Comme je t'ai dit, euh, moi, j'étais euh, mi-chèvre, mi-raisin, pour euh, rendre mon expression. Et c'est une expression qui n'existe pas. Hein. Je, je dis des conneries. Non, on va la démocratiser, voilà. ne t'inquiète pas. <rire> euh, parce que ce, ce film euh, m'a posé quelques problèmes. Euh, déjà, bon, personnage narratologiste, euh, moi, je suis un petit peu narratologue, parce que je, je suis scénariste et je suis script-docteur. Donc la question de la narratologie me, me touche particulièrement. Euh, le fait qu'elle euh, elle fasse ce qui est un petit peu le, le Graal depuis Joseph Campbell, à savoir une théorie du tout sur la narration, bon, ça c'est un truc assez logique. Elle, elle vulgarise très bien euh, l'idée que la mythologie, c'est une explication du monde lorsque n'a pas euh, les outils scientifiques, que souvent ce c'est quelque chose qui va être dépassé, mais qui peut se cristalliser en religion, qui peut se cri cristalliser en différents éléments. Mais la manière dont c'est amené m'a posé problème avec euh, D'autres petits points par-ci par-là. Ce qui fait que, justement, j'entre dans le film, je dis j'accepte, mais à chaque moment j'étais en train de me dire est-ce que enfin ça allait là où je pense que ça va aller Parce que ce serait le plus logique, en particulier le jean. Et ça, le personnage de Tilda Swinton le dit très bien un jean c'est aussi un trickster, c'est aussi un tricheur, normalement. Et le jean se défend, non, non, je ne suis pas un tricheur, ce que dirait aussi un tricheur. Et la thématique d'un histoire sur les souhaits, c'est aussi d'apprendre à se contrôler. Or, là justement, le contrôle n'est pas la question de base, mais c'est plutôt une question de romance. Et donc, moi, j'étais un petit peu en train de me dire, mais il y a tout pour que, justement, on, on prépare un retournement avec, euh, la, disons, le, la loyauté du djinn, et ça ne vient jamais. Et là, je me disais, il y a un truc qui ne va pas dans l'écriture. Et mais je pense, et c'est peut-être parce que euh, c'est un film extrêmement optimiste. Ah oui <rire> Et je suis trop habitué, malheureusement, euh, peut-être que je deviens cynique avec l'âge, euh, je suis trop habitué à ce que justement, il y ait des retournements... Bah, un petit peu à la Ma Mad Max Fury Road, qui aussi était optimiste dans son genre, Exactement. mais qui était d'un cynisme assez extrême, euh, je dirais presque autant que le 2, qui est pour moi mon axe préféré, où là, par contre, c'était nihiliste et Nietzschean en même temps. Donc là, on se retrouve à mon avis, sur tout euh, simplement comme, comme tu l'as dit, je l'as dire en off, mais donc les scénaristes, c'est George Miller lui-même et sa femme. Euh, comment ça s'appelle déjà euh, Augustagor. gore euh, Et donc, je me demande si c'est pas simplement un, une histoire de couple euh, métatextuelle, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui se sont déclarés leur amour à travers cette petite histoire. Ça serait bien possible. Mm. Alors moi, j'étais beaucoup plus enthousiaste, je t'avoue. Alors, oui. je partais en me disant, Confisant. ne sois pas trop optimiste, parce qu'on sait très bien ce que ça donne devant un film. Si tu es trop optimiste et qu'au final, tu es désenchanté par justement un film qui est supposé t'enchanter. Euh... Après, indéniablement, c'est un des films les moins complexes à analyser, je trouve, de George Miller. Mmh. Parce que les thématiques, on les cerne rapidement. On arrive rapidement à voir à peu près dans quelle direction vont les personnages et surtout on arrive rapidement à cerner quelle est la thématique principale qui comme tu disais est une thématique très optimiste. C'est un film qui constamment nous rappelle que même si on croit qu'on peut être dupé, même si on croit qu'on peut être manipulé, même si on croit qu'on peut être attristé par ce qui nous arrive dans la vie, il y a toujours une petite lueur d'espoir qui finira par arriver un moment. Donc le film dans cet objectif là m'a beaucoup surpris. Il faut bien dire aussi que les personnages, comme ils explicitent euh, toutes leurs histoires et aussi ils font le commentaire de leurs réflexions sur ces histoires, ben, donc il n'y a rien qui nous est caché réellement. Ah, Complètement. À aucun moment, le film n'a envie de garder du mystère, entre guillemets, sur ce qui serait son essence, finalement, à la fois cinématographique, mais également narrative. Parce qu'en plus, c'est bon de le rappeler, mais le film est narré, donc, par Alithéa, qui raconte sa propre histoire. À la manière d'un conte de fées. À la manière d'un conte de fées, tout à fait, avec un petit « Il était une fois ». Mais du coup, c'est... Dans cette optique-là, j'ai trouvé le film vraiment beau. Après, le film est peut-être un poil long pour ce qu'il a à nous raconter. Mmh a tendance à avoir des digressions par moments que je trouve un poil hasardeuses et que pour autant, avec le recul, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça que j'ai envie de retirer en fait de ce film. Mmh. Parce que je me dis pas qu'il y a une scène qui est moins importante qu'une autre ou un personnage qui est moins important qu'un autre, je me dis toujours ce personnage il apporte une certaine profondeur par rapport à ce qui a été raconté avant. Ou dans, dans tel conte ou dans tel conte, on se dit peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant nous donner de détails sur ces, sur ces éléments-là, mais au final, tous ces petits éléments ils nous font poser plein de questions en fait par rapport à la relation qui a entretenue entre Alita et ce jean Et du coup au fur et à mesure qu'on avance on se dit juste dans quelle direction va aller cette histoire. Mmh. Et la direction que ça prend m'a beaucoup surpris moi finalement. Je ouais. m'attendais vraiment pas à ce que ça aille dans cette direction, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc plus ou moins romantique. Mais je m'attendais pas à ce que ça aborde ce genre de thématique et ce rapport aussi. Parce mmh. qu'on va évoquer, moi je trouve qu'il y a une thématique principale qui est abordée qui, je trouve, a une jolie incidence par rapport au développement des personnages. Est-ce que cette thématique, ce ne serait pas euh, les différentes formes de l'amour Plus complexe que ça. Euh, je te propose qu'on passe dans l'écriture, comme ça on va pouvoir un petit peu évoquer de manière plus radicale ça. Avec donc, plaisir. Comme tu le disais, c'est adapté d'une nouvelle de A.S. Bayat, et le scénario donc écrit par Augusta Gore ainsi que George Miller. La thématique, en fait, moi qui m'intéresse dans ce scénario, et que je trouve assez forte, c'est la thématique de la fatalité. Mmh. Elle est constamment évoquée tout au long du film, parce que la fatalité est forcément relié à un vœu. Si on désire quelque chose et qu'on a cette chose, est-ce que derrière, on va pas en payer le prix Alors, il faut savoir aussi que euh, ce, ce, ce film est, euh, est écrit à la manière d'un conte oriental. Or, justement, une des, une des principales particularités de l'esprit le, euh, oriental, l'esprit islamique, c'est que justement, euh, le destin est déjà écrit. Donc, là-dessus, l'idée de fatalité euh, et donc de fatalisme surtout, euh, et, euh, et assez prégnant. Euh, Est-ce que tu te souviens du film Le 13 e Guerrier Tout à fait. Oui. C'est euh, l'histoire d'un d'un arabe un intellectuel arabe qui va chez les vikings, et qui est donc confronté aussi à leur façon de, de percevoir le monde et euh, le, le destin. Et il se trouve que justement, alors là par contre c'est dans le livre de Michael Christian, et pas dans le film malheureusement, euh, à un moment, il, euh, il leur raconte une histoire qui fait rire tout le monde à Bagdad, histoire d'un type qui n'arrive pas à se débarrasser d'une babouche qui lui porte malheur. Et les Vikings, eux, ils comprennent absolument pas ce qu'il y a de drôle là-dedans parce que pour eux, au contraire, c'est horrible, vu que eux, euh, leur idée du destin, ce n'est pas un destin est tout tracé, mais qu'un destin est un ensemble de points. Et que euh, c'est comme des portes. Et soit tu choisis de pousser la porte, ce qui demande de l'effort et du courage, soit tu l'évites, et dans ce cas, tu as, un autre, tu as une autre vie qui va se, se faire. Ce qui est exactement et... la réflexion d'Aïtéa tout du long du film. Exactement. De se dire que justement, ça n'est pas parce qu'elle euh, doit choisir absolument une porte qu'on lui oblige à prendre en disant fais un vœu, mmh. que c'est forcément ce qu'elle doit faire. Et à côté, on a un jean qui, lui, est face à l'obligation, en fait, de devoir absolument accomplir les vœux, parce mmh. que derrière, il sait que son destin est. Est complètement lié à ça mmh. et c'est vrai que du coup c'est très intéressant ta vision des choses parce que c'est vrai que le jean pour le coup représente vraiment cette vision du le destin il est tout tracé son mmh. destin à lui il est tout tracé il est évident il doit absolument remplir les étapes pour aller jusqu'au bout de son truc et cela encore plus que c'est un personnage euh, c'est un oui personnage c'est surtout une, euh, une créature qui est atemporelle comme il dit il mmh. a tout le temps du monde parce qu'il n'est pas mortel comme euh, nous nous sommes mortels euh, nous humains mais euh, en même temps il a vécu 3000 ans donc euh, euh, à attendre parce qu'il était avec avec euh, un personnage historique, puis a rencontré d'autres personnages historiques, et cela euh, pendant 3000 ans, euh, même si, il faut bien l'avouer, il y a une petite, euh, une petite, euh, petite astuce, une petite, petite tricherie, puisque 2500 ans, en fait, passent dans un seul endroit dans lequel il ne peut pas bouger. Oui, donc, et où il ne peut pas faire grand-chose. Donc, euh, il y a une petite tricherie, mais la, cette idée-là, comme le fait qu'il raconte son passé, ben, euh, oui, pour lui, c'est du destin, ça ne peut pas être autre chose puisque justement, c'est ce qu'il y a eu lieu, et ce n'est pas quelque chose qui peut changer, même si justement, euh, dans le, le film, ce qui va se passer maintenant avec Alitea, euh, c'est quelque chose qu'il n'a pas prévu, et qu'il espère. Pardon. Tout à fait. Et au-delà de ça, moi j'aime beaucoup cette forme narrative, qui rappelle beaucoup, bon forcément, on a cette référence en tête, mais les mille et une nuits, parce que bien évidemment, l'histoire d'un personnage qui va raconter des histoires à un autre personnage, à la fois pour le faire réfléchir sur ses thématique personnelle, mais aussi pour simplement lui raconter son passé, mmh. forcément, on pense tout de suite au Mille et Une Nuit. Dont un très bon film a été tiré, Le Voleur de Bagdad, que je te ferai découvrir. Oui, Tu vas venir absolument. chez moi, tu vas le voir. Oui, oh, ça fait. me va, ça me va. Oui, oui, mon seigneur. En autre film, par contre, avec des jeans, euh, alors déjà, n'allez pas voir Jeans, ça c'est de la merde, mais non, euh, un, un film, <rire> si vous aimez les films d'horreur rigolos et euh, vraiment très années 90, euh, la série Wishmaster. Oui, je connais, oui, bah oui, je connais ouais. deux noms, celle-là, mais oui, oui c'est ah, vrai. Là, faites gaffe à ce, à ce que vous souhaitez. <rire> mais du coup, en termes de pure forme narrative, c'est vrai que, comme tu l'évoquais, on peut rapidement avoir l'impression que... Et je pense que c'est pour ça aussi que tu m'évoquais ça hors caméra, comme quoi tu avais l'impression que le film allait dans une direction un peu trop en ligne droite. Ouais. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive rapidement à cerner quelle va être la thématique. Et je trouve peut-être, même si moi j'aime beaucoup la fin, mmh. la toute fin, sans la spoiler, j'aime beaucoup le dernier acte du film, qui est assez surprenant en fait, et qu'on voit pas forcément venir en avance parce qu'on se dit ça serait bizarre que quand, ça arrive comme ça. Quand on est à Londres, c'est ça Exactement. Alors, moi j'ai un bémol sur cette partie-là, mais euh, c'est vraiment une question d'écriture là. C'est euh, le personnage, enfin les personnages des voisines. Ah oui. oui parce bien, que là, euh, je veux dire, hmm, c'est bien lourd. Hein. On, on va bien insister sur le fait que ah, ces vieilles anglaises blanches sont bien racistes. Franchement, si... Euh, à un moment, elle s'est mise à chanter « un we are racist !» Je vous ai dit, ça dénote pas. Et par rapport à un, à un réalisateur visuel euh, comme, comme George Miller, ça fait très surprenant un truc aussi lourd, je dois avouer. Alors, je t'avoue que moi, j'ai trouvé que c'était bien compensé par la manière avec laquelle il amenait ça. Mm -hmm. Genre la scène où ça se passe, euh, je trouve qu'il y a un joli travail du son. Et je trouve oh, oui, que la scène est presque burlesque, en fait. Dans son côté vraiment satirique c et poussé à l'extrême. C'est le anglais. Fait. Ah oui, complètement. Ah, ben, mais, pour moi, mais de la part d'un australien, c'est... C'est voilà, ah là qu'on voit qu'il y en a qui boivent de la stout, il y en a qui boivent de la corse. <rire> en termes de réalisation, bah, comme tu viens de le dire, George Miller est un réalisateur esthétique. Mmh. C'est un mec qui maîtrise réellement le graphisme. Euh, vraiment, j'ai trouvé que le film avait une belle patine. avait un très joli travail de l'image et surtout arrivait vraiment bien à à digérer entre guillemets toutes les références qu'il va convoquer parce que oui. clairement il va convoquer des références mythologiques des références au, par rapport aux contes mais aussi des références historiques mm -hmm. qui sont clairement évidentes et je trouve Dans que ça, oui. ce patchwork qui pourrait par moment donner l'impression que c'est un peu trop parce que clairement on va pas se mentir, lorsque tu mets à la fois contes arabe, euh, mythologie moderne, réflexion sur la narratologie, euh, questionnement sur euh, l'intimité et euh, la fatalité, tu pourrais te dire rapidement, est-ce que tu vas pas un petit peu te perdre et partir dans trop de directions? Je trouve que Miller arrive constamment à se recentrer et arrive à donner lieu à un film qui je trouve est très équilibré en termes de rythme et en termes surtout vraiment de, de puissance graphique. Parce que c'est un film où si la puissance graphique n'est pas présente, clairement ça ne marche pas. On va pas se mentir, si euh, 3000 ans à t'attendre ça avait été euh, hyper plat euh, avec des effets visuels qui ne fonctionnent pas et avec une narration qui n'arrive pas à emmener correctement les différentes imageries et qui arrive surtout à équilibrer le rythme derrière, on serait sur un film où clairement on pourrait s'ennuyer dès les premières minutes. Non, on s'ennuie pas. Mais euh, alors déjà, euh, on voit aussi qu'il maîtrise très bien son storyboard. Euh, le, le storyboard de euh, Mad Max Fury Road quand il est sorti et qu'on a vu, ah bah il y avait vraiment tout qui avait été prévu euh, plan par plan. Oui, finalement, un, un, un bon storyboard, justement, c'est euh, c'est là où on, le réalisateur pousse dans ses retranchements sa mise en scène, puisque là, il conserve tous les éléments importants qu'il va y avoir à l'écran. Et euh, là, ça se voit particulièrement parce que le film, surtout dans cette toute première partie, c'est là où ça m'a frappé le, le plus, peut-être un petit peu moins dans les parties euh, médianes, euh, c'est un film qui est un film de transition pas Aussi euh, constant et extraordinaire que Decision to Live, mm -hmm. où là par contre c'est un festival de transition, mais euh, là dès le départ, ben, je pense qu'une qui va, qui va être retenue parce que franchement elle, elle a été faite tip top pile poil, c'est la transition entre les roues de l'avion et les roues de chargé, que cité, hein, ouais. Ouais. Encore que ensuite, euh, là c'est un problème de, de, de transition là, plutôt narrative que esthétique. C'est euh, les deux premiers jeans qu'on voit, mais euh, à, à quoi ils servent quelle, quelle est leur place euh, Puisqu'ils euh, apparaissent et, et moi je m'attendais, ah ça y est, ça, ça va démarrer un truc, mais en fait euh, ils s'en vont euh, et ils ne servent plus à rien. C'est un peu dommage, mais euh, leur apparition reste quand même euh, très bien pensée. Euh, puisque, euh, parce que le deuxième jean, le jean en blanc euh, lors de la conférence, la façon dont il approche euh, petit à petit à l'ITEA et dont il interagit avec elle, c'est fait d'une manière extrêmement subtile à la base. Parce que le, je pense que le premier plan où il apparaît, euh, personne ne le remarquera du, du premier coup. Alors le plan, c'est un personnage qui est remarquable euh, par sa façon de regarder, par la façon dont il est mis en scène, mis en lumière. Il euh, y a aussi le contraste qui est extrêmement fort entre la, les scènes du présent, euh, donc où le Jean et Alita sont dans leur chambre d'hôtel euh, à Istanbul et ils sont en train de, de parler. Ou là, c'est un huis clos, euh, simplement un échange de, de paroles c'est très très bien fait, avec euh, Trisselba et euh, Tilda Swinton, alors, en c'est délicieux, la, la VO en particulier, alors j'ai pas entendu la VF mais la VO, ah, c'est un délice pour les oreilles et pour les yeux, mais euh, c'est un aussi en contraste avec les scènes, euh, donc de, de, des récits du jean qui sont des scènes euh, où l'anesthétisme c'est quand même plus proche de 300 que d'autres euh, choses. Pas dans le côté grand-guignolesque et dans le côté, justement... Euh, euh, euh, je vais dire... Euh, Excessif. Camp. <rire> je vais dire camp. Euh, mais euh, là, par contre, tout est esthétisé euh, vraiment au, au, au petit pôle de cul. Là où, euh, justement, dans les scènes de présent, il y a alors il y a toujours un, un cadre majestueux qui est choisi, euh, qui met très bien en valeur les, les personnages et ses très bons euh, mouvements de caméra. Mais ça donne un côté plus euh, quotidien, plus terre-à-terre d'égal à égal. Ouais. Là où on est euh, plutôt là où on est dans le passé avec euh, des images qui sont avant tout des images iconiques. où euh, pour te raconter euh, la, la, la descente en folie d'un homme Mourad, euh, tu as besoin de trois ou quatre plans. ouais euh, Et euh, ces plans, en fait, racontent tout, même si il euh, y a le génie qui rajoute sa, sa voix suave euh, par-dessus le récit. Mais c'est ce qui est fort, c'est que je pense que Miller, s'il avait choisi de raconter son film sans avoir cette narration bah, avec une narratologue, ça aurait été étonnant qu'il ne place pas une narration. Mais s'il n'avait pas mis cette narration par-dessus du jean les images parlent d'elles-mêmes. Mmh. Ça m'étonnerait pas qu'un de ces quatre, comme les trois quarts de ses films, nous balance une nouvelle version, genre où il a supprimé tous les dialogues du jean par-dessus les différentes histoires et qui nous laisse ça, juste possible. le récit se mettre en forme. Parce que réellement, c'est ce qui fait la force de ses souvenirs. Mmh. C'est, comme tu le dis, à quel point il arrive à iconiser les différentes scènes. À quel point il arrive à amener des instants où réellement il va construire quelque chose de fort, je pense à un truc tout bel mais pour rebondir sur l'histoire de Mourad que tu évoques c'est le moment où il y a cette ligne de soldats sur une dune chacun avec un prisonnier devant eux ouais. prêt à leur trancher la tête et que vraiment il va nous remonter quasiment toute la ligne pour arriver jusqu'à Mourad qui lui va faire le dernier geste, qui va lancer tout le truc je trouve cette scène réellement intense et aussi très bien amenée par la suite et justement parfaitement mis en en balance avec ce qui se passe après, avec justement ce personnage complètement désabusé par la guerre, qui cherche lui aussi un narratologue. Mmh. Et je trouve Bref. que la subtilité avec laquelle Miller est capable de contrebalancer violence et, et tendresse dans un fragment de cinéma juste au bout de quelques instants, c'est ça en fait moi qui me marque, et qui me rappelle à quel point Miller est capable de vraiment gérer tout un paquet d'émotions dans un seul type de récit. C'est-à-dire que là, mmh. s'il veut nous enfermer dans le conte fantastique à la fois arabe mais également très moderne et, et très occidental, il va derrière appuyer ça avec beaucoup d'émotion mmh. et beaucoup de ressenti pour que le spectateur il se plonge dedans et que certes peut-être à la fin il se pose des questions par rapport à tout ce qui s'est passé mais qu'il se sente impacté aussi par ce qu'il a vécu. Ouais. Donc de euh, euh, ce point de vue là je pense qu'on peut dire, allez voir ce film déjà. Parce ah bah là que, clairement. Que ce soit pour le régal des yeux ou le régal euh, des, des oreilles mmh. ou simplement pour faire plaisir je pense que vous y trouverez quelque chose. Oh oui, ça c'est clair. Euh... Mon cher Mathieu, casting Ah oui, donc on... qu'est-ce qu qu'on trouve dans le casting Bah déjà, tu les as déjà un peu cités mais c'est bon de le rappeler, Tilda Swinton et Idris Elba qui sont deux immenses acteurs qui n'ont oui. plus rien à prouver Idris Elba qui en plus est présent doublement cette semaine oui. dans deux genres très différents mais bon, il est présent ah, on, on va aller voir ça aussi oui. Mais les deux sont vraiment très bons et il y a une vraie synergie je trouve entre leurs deux interprétations parce mmh. qu'il y a Idris Elba qui est vraiment dans ce côté assez monumental par justement le fait qu'il incarne une créature et Tilda Swinton dans ce côté très sûr d'elle parce qu'elle est persuadée qu'elle n'a pas besoin de ce que le jean lui propose, mmh. je trouve que les deux ont vraiment une synergie qui, qui, qui rend leur scène, comme tu l'évoquais, extrêmement forte mmh. et extrêmement douce aussi à suivre. Tu as vraiment envie de, de te laisser embarquer par leurs paroles, par tout ce qu'ils vont balancer. Et puis, il bon, y a ces petits accents que tu évoquais parce que les deux sont de. Enfin, Idriss Elba est anglais et Tilda Swinton aussi. aussi. Donc, forcément, les accents. Voilà. Oui. Aussi très important, euh, ils parlent de différentes langues, en particulier donc le jean qui a une euh, connaissance de plusieurs langues, mais au début du film, de leur rencontre, ils se parlent en grec. En grec homérique, grec... Ouais, ouais, en plus, si je me plante J'ai fait un petit peu de grec ancien, je sens, euh, lors de mes études, et ça, ça fait du bien d'entendre cette musicalité euh, du, du, du grec, et euh, surtout la façon dont ils l'ont déclamé. Euh, je pense qu'ils ont eu d'excellents coachs, je sens, pour, euh, pour apprendre ça mais euh, ils ont une fluidité, moi je, je suis impressionné par euh, leur façon d'être polyglotte. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Et après c'est vrai que c'est difficile du coup de ressortir des acteurs plus secondaires, parce que bon déjà ils se mélangent dans la liste technique, <rire> mais au-delà de ça c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un acteur plus qu'un autre qui va réussir à se détacher en fait de tout ça. Mmh. Euh, il y a une certaine égalité d'action. De, de, Alors il mmh. y, y en a deux qui, qui se démarquent, parce que sinon, on les voit beaucoup plus à l'écran euh, bah c'est euh, eux qu'on qu voit temps. en priorité et ouais. après c'est surtout Mais... des acteurs en fait, qui sont là par une présence physique c'est vrai que c'est des acteurs qui ont quasiment aucun dialogue face caméra donc du coup c'est vraiment des personnages qui, bah, comme quand on qui tournerait une... ouais, et comme vrai. quand on tournerait une page d'un roman qu'on s'imaginerait, qu'on se projeterait et sur lesquels on n'arriverait pas forcément à poser une voix en particulier et ce que je trouve très fort parce que Mine de rien, on a beaucoup parlé justement de à quel point ça pouvait être complexe de mettre en forme des récits et de pas se perdre justement avec trop de narratologie. C'est vrai aussi que ça passe par le biais des acteurs qui vont être capables de se fondre un petit peu dans la peau de ces personnages, mmh. sans réplique en plus. Mais euh, non seulement ils se fondent dans les, dans les personnages, mais euh, surtout euh, le, le choix des, des acteurs et des actrices en particulier. Euh, qui sont tous des inconnus. Sûr. Pour Quasiment. La plupart, mais surtout, euh, on, un, quelque chose qui est assez remarquable avec euh, Miller, c'est euh, son choix de, de corps différents, euh, en particulier le euh, euh, euh, morceau de sucre. Hein, euh, qui... Oui, c'est vrai. Alors, il y a un côté moqueur, parce que c'est une personne qui un euh, est en état d'obésité, c'est justifié dans le scénario, hein, c'est pour une raison particulière que je vous invite à voir, parce qu'elle est assez drôle, mais il euh, y a une façon de, de la filmer, euh, filmer des décors différents euh, qui euh, n'est pas moqueuse en tant que telle euh, mais simplement qui, euh, ben qui les montre vraiment comme, comme des êtres euh, désirables aussi Tout à fait. et ça c'est un tour assez, assez fort, euh, surtout dans la production euh, anglo-saxonne et même, on va dire euh, occidental en général ouais. euh, puisqu'il euh, y a vraiment un, un certain culte du corps euh, je dis ça en regardant euh, là on a The Rock euh, oui c'est vrai qu'on a The Rock à côté et Mila juste à côté donc euh... <rire> voilà. et Scarlett Johansson bon décidément euh... décidément on est entouré par des corps très occidentaux hein, voilà. il va falloir remédier à tout ça c'est pas tant le corps occidental c'est ah. déjà The Rock n'est pas occidental pardon à la base. je devrais dire le corps occidental idéalisé voilà. c'est vrai que c'est bon de le rappeler parce que mais c'est intéressant justement dans le film d'avoir ce traitement justement et ce rapport au corps. Ou justement, toutes les morphologies, qu'elles soient extrêmement fines, comme ça peut être le cas avec la première, le premier personnage avec lequel le jean est vraiment Amoureux. en amour, euh, ou que ça soit justement ces, ces femmes absolument énormes et surdimensionnées qui vont parfois prendre littéralement tout le cadre, mais où pour autant on ne se dit pas c'est laid. Ou ou... plus, plus subtilement aussi, la dernière femme euh, dont le euh, jean fait le, le récit, parce que c'est toujours des récits de femmes en, en réalité, même. Euh, il y a un homme qui est impliqué, c'est vraiment une histoire de, une, une, autour des femmes, de leur adoration homme-femme. Mais donc la, la dernière femme dont parle le, le jean, c'est euh, une personne qui est, qui est décrite comme étant à la fois la beauté incarnée, mais en étant pas euh, une femme belle. Mmh. Et c'est vrai que quand tu vois en particulier son visage, a, on, tu, tu sens les défauts, a, tu sens un petit peu souligné par la lumière qui est un peu rasante. Une euh, petite cicatrice, voilà, petite cicatrice. Ah, un petit truc sur le nez. Ouais. Euh, le nez effectivement qui est fiquant, pas de super joli, les yeux qui ne sont pas forcément bien dessinés, mais... Et c'est là où tu, tu vois justement la différence entre la beauté et euh, ce, ce que l'on peut aimer, c'est que la façon dont elle est filmée, elle est toujours mise en valeur. Et ça, euh, c'est vraiment un choix esthétique pour montrer on n'a pas besoin d'être euh, le canon de beauté, euh, chirurgie esthétique et tout ça pour euh, vraiment euh, frapper quelqu'un euh, au niveau de l'œil. Tout à fait. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens au bout du compte de 3000 ans à t'attendre mon cher Mathieu Et eh bien après le visionnage du film et après cette discussion qu'on a eue euh, et que vous avez pu entendre, eh bien, je dirais en un seul mot, 3000 ans à t'attendre, c'est l'anti-Instagram. C'est euh, une histoire que l'on raconte comme sur Instagram, mais où on essaie d'enlever les filtres euh, parce qu'ils ne sont pas nécessaires ou parce que qu'ils ils cachent la véritable beauté. Et euh, surtout, ce n'est pas quelque chose pour... Étalé pour euh, exposer, pour, euh, dire, euh, pour balancer euh, à la vue de tous, c'est pas pour exhiber, voilà, c'est pas de l'exhibitionnisme, même s'il y a beaucoup de, de fesses, euh, je viens bien reconnaître, euh, de, de belles fesses de femmes. Donc là-dessus, euh, oui, c'est ça, 3000 ans d'atteindre, c'est pas, pas l'instantané d'Instagram, c'est plutôt euh, chercher la, la beauté subtile, euh, même s'il faut énormément de temps pour, euh, pour polir un un diamant d'innocence, une, une ah, blague, je etc., sais, Voilà. etc. Je, je, je pourrais en plein là-dessus, mais je pense que c'est ta conclusion aussi qui, qui m'intéresse. Voilà. Euh, bah, moi, de mon côté, euh, c'est pas le meilleur film de Miller. Ça, c'est indéniable, il faut le pointer du doigt. C'est un de ses films les plus personnels, je pense, et les plus intimes dans ce qu'il cherche à raconter, dans ce qu'il cherche à développer. Euh, c'est un film que j'ai trouvé vraiment beau. Juste, juste beau. Ah oui, pas forcément que graphiquement ou narrativement, c'est un film qui est beau aussi dans le message qu'il veut porter et dans la manière avec laquelle il le porte. Euh, c'est un film que je trouve très touchant aussi dans ce qu'il arrive à faire parvenir au spectateur en termes de ressenti et en termes d'émotion. Je l'ai beaucoup évoqué à un moment, mais pour moi, c'est ça en fait qui ressort du cinéma de Miller, mm -hmm. c'est l'émotion, et c'est à quel point il est capable de nous faire traverser beaucoup, beaucoup d'émotions de manière très subtile et très élégante. Euh, c'est un film qui est fantastiquement interprété par Tilda Swinton et Idris Elba, ça je, je ne cesserai de le répéter, mais vraiment, je pense sans eux, le film ne fonctionne pas. Euh... Ce sont les futurs monstres sacrés du cinéma anglo-saxon. Ah bah ça c'est clair, ça c'est clair. Enfin, Ils ont déjà une bonne carrière à commencer, mais... Euh... Ils ne Ils cesseront sont... de marquer le cinéma, je pense, jusqu'à la fin, clairement. Je pense qu'ils ont encore 100 ou 200 films à venir. J'ai arrêté euh... de me dire 100 ou 200 ans à, à tenir, non, mais... Non, non, non, non. Ils ont encore 3000 ans de cinéma à nous offrir. Ah, ça, euh, par contre, ce serait mérité. <rire> ce serait mérité. Mais en tout cas, ouais 3000 ans à t'attendre de George Miller, clairement, vous l'avez compris, on vous conseille d'aller voir le film en salle. Un... Je pense que c'est un des en fait de cette fin d'été. Et mmh. c'est vraiment un, un beau film dans ce qu'il nous raconte, dans ce qu'il développe, et dans ce qu'il réussit à nous faire ressentir, tout simplement. C'est le haut du panier du cinéma. Tout à fait. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci mon cher Mathieu d'être venu. Merci encore à toi pour ton, ton invitation. Mais tu sais bien que comme à chaque fois, c'est un plaisir de t'avoir ici. C'est un plaisir partagé. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Voilà. Est-ce que toi, tu bien remarqué que le, le Jean ment Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas sur son nombre d'incarcérations. Parce que dans ce récit, il a été incarcéré quatre fois et pas trois. Mais oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'arrêtais pas de me méfier. Je me disais, mais euh, il on a envie de cohérence quelque part. Par.